Non, <rire> oh, attends, c'est raide. Non, attends, je fais raide. On a foutre. Vous n'allez quand même pas à me mettre sur YouTube, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, je suis passé sur la Play Comedy Club. Non, express. Oui, sur GTA, je faisais le con. <rire> ouais, non, non, mais pas comme ça. Mais j'ai pas d'armes. Ah ouais, donc t'as as vie à parler, t'as pas joué encore. N'oubliez pas, vitesse et agressivité, messieurs. Oh, je vais nous péter une screen. Oh non, non, oh non, c'est dégueulasse. Oh là là, c'est dégueulasse. Oh là là, non. C est, c est... Je reviens, je reviens, je suis je... un thug. Life. Life Forever. Aïe. Je suis je je je Oh, putain Oh, Oh, ne passerez pas. Ah en Excusez-moi que quand je ramasse ça, mmh. c'est pas bon. Eh, hey, je suis en train de niquer ATX 13-3. Ouais. Oh, je suis en, ah, en train de mitrailler. J'étais déjà en train de spammer X parce que je croyais que j'allais mourir. C'est bien il anticipe le bouton. Ça commence par ça, hein. ça commence par l'anticipation, après ça vient tout seul. Ok. Oui. Oui, oh. <rire> je suis pas un mètre. Aujourd'hui, les enfants, je vais dans un cours de colosse. Comment mourir Ah bah, c'est simple, tu vas devant une limite, tu te l'as tué. Ouais. C'est plus simple que ça, tu vois. Ah voilà, c'est si la maison, c'est tout. Simple. Je parle de quoi d'une balle, je regarde cuisine, mon boum, quoi d'une balle devant moi. Ah j'ai un Ah Alors, Archop. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah j'aurais peut-être ah faire un truc. Ouais, ah un ah ah ah ah un beau corps et un moche visage, tu vois Comment on dit C'est pas grave en anglais, que blé Putain, appeler ce Ah, euh, tu dis, it's not grave. Mais non, Mais non. Mais quoi, j'écris ça à mon examen d'anglais. Ah bah alors là, tu fais 0 toi, t'es c'est fixé. Mais moi, je connais ta note, t'as 0 là. Ah vas-y euh. Non vraiment comment on fait. Ah, okay. Mais j'ai cré plusieurs langues que je le bouge. Quoi là putain Aïe Putain comment on fait Ouais, Ah oh, vas-y Google trap ça. ça va. RCX t'es prêt à être déployé. Hey Ron, si tu fais le mot en anglais, tu me ah. le dis maintenant. match à mort par équipe. C'est l'heure de pointer. On a le feu vert. On perd le combat. On n'est plus en tête. de brouillage ah à Il est. Il plus de vue et tout Confirmé. Allié en approche. J'avais pas de doute, bien joué. Moi euh, je connais juste euh, les fondateurs. Bah, ouais, Aaron en gros, je le connais depuis 14 ans. Oui, j'ai ah. longtemps. Ouais, 4 14, ça, 14 ans. Putain, t'es une pute! Putain! C'est parti, la mission est lancée. Au travail. Mmh. Insertion parfaite. Pas qualifié son c'est la scorpion, il recharge. Et... J'ai cru que pour qu'il recharge, j'allais la voir, mais non, il va t'en comme un chien. Ah. Attention, drone ennemi en approche. Ça prend le quatrième drone ennemi en approche. Allez, non. les protégés! joue sable. Oh ah Non, Drone oh oh ah de brouillage allié en approche. C'est trickshot là, faut le tenter là, moi je suis chaud. Placée. Okay. Je eu. Oh, je eu. Allez il doit, debout On y va. de nous qui le je suis. T'inquiète Euh j'ai le droit de tuer quelqu'un <rire> Nos alliés sont tellement nuls, c'est euh... En masse. quest eh la rambe Ça n'aura pas mis, ça, une chose. J'étais mort. Regardez. Il y a quelqu'un. Oh, c'est dégueulasse. Il sait pas jouer, mec. Il sait pas jouer. Il y a quelqu'un C'est vrai, ça. Oh, il et... et le pire, c'est qu'ils étaient déjà trop forts. Voilà. <tri> voilà. Warclick. Oh, Warclick, Warclick. <Kokken>. Oh, clic, <tri> clic. Ça commence à jouir pour Green. pas toi, mais. Mais Green, gros. Green, mec c'est pas tout tu vois, tu... Voilà T'as la base, mon frère Tu vois, t'as les autres maps du jeu et puis t'as Grimm, tu vois, c'est différent C'est tu vois, quoi C'est hein. Putain, l'allié n'est <rire> que Il est derrière lui, il le regarde Comme un autiste Wow, des belles fêtes, hein Et à combien euh... de membres on dans Oula oui, 40 ans. Je peux même pas compter. <rire> Je sais pas. un mois, moi. Il y a combien de trickshots Il y a une vingtaine. Il y en a pas beaucoup de trickshots, hein. mort. Ah ouais. Vous avez même pas un roster trickshot Bah, ben, on compte bien. On voir la un l'agrandir au 1K. ouais, ça serait. On a le feu vert. C'est parti. Euh, oui. en fait, enfin il avait dit... Ah euh, euh, euh, ouais, bah, moi je lui avais proposé dans un commentaire de ses vidéos d'aller voir la TIPS et... Ah, bah, euh, euh, Regarde-le, regarde-moi ce gars Le mec accroupi avec sa Scorpion Evo, et wow. le mec il fait quoi Il m'attend à l'insertion Trop fort, mec! Vous me dites pas, on fait un 6-mètre comme les 6? Non, non, non est moi de je suis ultra ma C'est <coughs> bon, ah, l'époque, okay, mis... oh je suis chaud. C'est l'époque, c'est l'époque. Ok, t'as bien. Moi je suis chaud, pensé que t'as moins. Bah voilà, on est 6. Vous avez gagné contre la 10? Euh. Ah bah non, je peux plus faire quoi, je peux perder. Comme des non. Je sais pas on perdait pas beaucoup. Drone en approche. bidon. Je vais pas Menace éliminée. Je à chaque fois pour voler des kills. Je vais le baiser. hein, je vais le baiser. Je Je vais le Ouais, Je vais baiser. Non, mais ça m'énerve quoi. Attends, tu boites tu de. C'est derrière ce qui te vole les Lance-grenade <t> en <endroît> -en> <t 'en> multiple parée au déploiement. Allez, vas-y, John! les couilles, si je te mets un clip, je m'en bats les couilles, je, je le garde, hein, je te le dis. Si je le garde, Quoi? Euh, bah, si je je, je je le garde, hein, je m'en prends hein <coughs> Oh la la la la. l'XPR en plus, gros, Allix Père. Allix Père il. Je l'oublie pas. en termes victoire. Le grec Le là Mais ça sert à rien, tu sais, on parle presque pas. Que je parle. Vous êtes en train de me avec moi Ah, j'espère. Hmm. Web les gars, c'est Atex. Alors euh, je tiens tout d'abord à préciser euh, pourquoi je fais ça. C'est juste pour vous expliquer euh, euh, à quoi sert la vidéo. Donc vous pouvez prendre ça comme une espèce d'outro vocale, Sauf... Euh, ben, c'est pas une outro, c'est moi qui parle. Donc. On va dire que passer au sujet. Alors déjà euh, je tiens à préciser que Nexia, USFX, désolé si je prononce mal ton gamer tag, et euh, l'abonné en question, donc XBlack Viking. Euh, ne savait pas que il euh, y avait une vidéo sur youtube ils ont su un peu à la fin tu vois tout à la fin l'abonné je crois pas qu'il a encore su donc il sera surpris de voir cette vidéo donc dédicace à toi je te fais un, un bisou etc tout ce que tu veux gros <rire> non, non sérieux et donc il savait pas donc ça explique pourquoi déjà euh, on parlait pas beaucoup lors des vidéos enfin lors de la vidéo plutôt parce que c'est un condensé donc euh, soyez gentil avec moi c'est mon premier condensé j'ai pris une heure et demie pour dessus pour euh, pour bien faire ça au propre ça m'a pris du temps et tout des fois mon PC est buggé euh, je devais recommencer à zéro ça m'a saoulé je faisais des pauses je prenais un café je jouais etc <rire> je raconte ma vie comme bien écrit dans l'image enfin bref donc c'est pour ça qu'on parlait pas beaucoup ça prouve que ben, quand on feed des quand on part en ligne ben a vraiment beaucoup de concentration et que malgré tout des fois on a des moments de barre tu vois c'est comme chaque team donc c'est ce qui prouve que la type, c'est une team de famille, etc. Je ne vais pas parler là-dessus, on le sait tous, vous le savez tous, c'est pour ça que vous nous aimez, que vous vous abonnez, que vous mettez des likes, des commentaires plaisants. Alors, deuxième étape, pourquoi faire une vidéo comme ça Déjà, pour montrer à nos abonnés qu'on est disponible pour vous. Vous pouvez venir jouer avec nous, et on fait une vidéo avec vous. Bon, attention, là, X, Black v, X, Black Viking X désolé si j'ai mal prononcé ton gamer gamertag, Savait pas qu'il y avait une vidéo, mais avec vous, vous venez, vous faites, hey, salut, ça va. On pourrait faire une espèce de euh, genre, je sais pas, une espèce de 4 vs 4 euh, types vs abonnés ou euh, vous pouvez trickshot avec nous, fidé avec nous sans problème. On fera une vidéo sans problème. Mm. Donc, euh, le, le but de cette vidéo, c'était ça, et le deuxième, la deuxième partie, c'était que. Ça vous fasse rire. <rire> J'espère que, que ça vous a fait rire, quoi. C'était euh, quand même le, ouais, que vous avez passé un moment plaisant, c'est quand même le but. Donc, euh, voilà, je suis déjà bientôt trois minutes de parole. Vous voyez, je parle beaucoup, donc je vais un peu stopper là. Donc, euh, je vous souhaite <coughs> une bonne soirée, une bonne fin de journée, un bon appétit, une bonne matinée. Et, euh, un bon dodo tout ce que vous voulez, une bonne école, une bonne rentrée. Je sais même pas s'il y, <rire> y a des vacances ou je sais pas quoi. Euh, donc je vous souhaite tout ça, tout du bonheur, que des bonnes choses. C'est à texte. Mettez un like, partagez, commentez, dites à vos parents qu'il y a une tips, dites à vos amis que la tips quand euh, c'est une team de snipers qu'ils aillent s'abonner. Faites un max tourner pour qu'on arrive aux 1000 abonnés. Ça nous ferait grave plaisir. Euh, on va prendre grave des initiatives arrive aux 1000 abonnés donc euh, la chaîne twitch la tips donc ouvrira ça fera des lives euh, plus de vidéos ça c'est sûr ça on va pas vous le cacher que on a eu un peu beaucoup de... pas trop de temps mais plutôt euh, comment on veut dire on n'était pas là dans les mêmes horaires que les autres c'est à dire que d'un coup, le matin, il y avait deux tips qui étaient co, puis l'après-midi, il y en avait deux autres, puis on ne pouvait jamais être 5 6 tu vois. Et je vous rappelle, pour toutes les personnes qui me demandent quand c'est le recrutement challenge de la tips, c'est aux 1000 abonnés. 1000 abonnés pile, tu as une vidéo qui sort qui fait, voilà, recrutement. <rire> ouais, il y a le match barcelone Real, allez, <rire> c'est mon père qui gueule. Le recrutement challenge sort aux 1000 abonnés, tu verras, il hein, y aura une vidéo, il va, va, va, va te dire voilà, tu dois faire ça, si, ça, et tu rentres dans la tips. Tu fais pas si, ça, si, tu rentres pas, voilà. Donc bye tout le monde, c'était ATEC, je vous fais un bisou sur la fesse droite, bisou sur la fesse gauche, likez, commentez, partagez, faites tout ce que vous voulez, peace